Bonjour tout le monde, c'est madi, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas chopé un virus comme moi. Ce qui explique pourquoi je suis un peu en retard dans mes prévisions pour le mois de mars. Euh, donc voilà, euh, Donc euh, si je tousse de temps en temps, eh bien, je ferai une petite pause pour, euh, <coughs> pour prendre un peu de miel, vous m'excuserez. Hein. Mais je ne voulais pas retarder euh, davantage les prévisions pour le mois de mars. Alors, revue de presse, pardon, <coughs> revue de presse, revue sur le mois de février. Donc, je vous ai mis des petites informations euh, par rapport à ce qui était sorti de mon tirage. Hein. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller vérifier un peu. Alors, j'avais sorti un naufrage en relation avec des bateaux. Enfin, bateau, bah oui, c'est un naufrage. Et la notion de migrants. Effectivement, il y a eu un naufrage. Alors, au large de l'Italie, <coughs> une soixantaine de personnes. Alors, j'avais mis que c'était en relation avec la famine. En fait, euh, j'avais sorti les décès avec le bateau. Euh, si je me souviens bien... Ouais, décès, bateaux et famine, voilà. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était la famine qui avait provoqué les décès et que donc les gens avaient quitté, euh, à la fois, c'est l'Afghanistan. Ils étaient en provenance de l'Afghanistan et ils ont sombré au large de l'Italie. En fait, c'est euh, plutôt, je pense que les, les gens qui ont quitté l'Afghanistan, c'était à cause des problèmes de nourriture, certainement, d'où la famine. Mais ils ont sombré. D'où les décès. Donc c'est décès par naufrage, c'est pas décès par famine. Bon. Donc là, <coughs> voilà. Donc vous voyez comme euh, les cartes peuvent bien sortir, mais que parfois au niveau de l'interprétation, il peut y avoir un petit doute. Alors sinon, au niveau de la guerre, j'avais rien vu de spécial, euh, de nouveau. C'est vrai qu'il n'y a rien eu de, de spécial, euh, pas d'escalade. Bon, effectivement. Par contre, on a bien une alliance renforcée. Alors j'avais dit que Vlad allait trouver des alliés, <coughs> notamment euh, économiques, et eh bien ça a été la Chine donc à la surprise de beaucoup, et au déplaisir de l'Occident, parce que c'est toujours mauvais, hein. je vous avais parlé des BRICS, hein. et bien voilà, qui confirme le fait que cette alliance est très dangereuse économiquement, alors pas que, mais c'est pas une bonne chose que la Chine se rapproche de la Russie. voilà. Il y avait aussi, alors j'avais eu des cartes assez dramatiques avec explosion, accident, euh, j'avais sorti aussi euh, les SS. Alors, vous irez regarder, faut faire attention à ce qu'on dit sur cette chaîne, évidemment. Euh, alors, je n'avais pas trop su quoi en dire. J'avais juste dit bon, qu'il y avait effectivement un événement assez dramatique. Alors, crash, accident euh, avec des gens mal intentionnés, bah, je pense que c'est euh, l'accident de l'Ohio, hein, avec euh, l'explosion. Je pense que c'est ce que j'ai sorti. Voilà. <coughs> Et puis, j'avais fini en, en parlant de... De quelqu'un de méchant, <rire> moi moche et méchant, c'était. Non, c'était pas moi moche et méchant, ça c'est le dessin de lui. Non, c'était juste la carte moche et méchant. Avec les mensonges et la justice. Moi, je pense que j'ai sorti euh, l'accident le... de Pierre Palmade. Donc euh, j'avais déjà sorti le crash, hein, donc je pouvais pas le sortir une deuxième fois. Mais on avait bien. Alors quelqu'un moche et méchant, bah oui, désolé, mais c'est vrai, c'est la carte qu'il qui dit, hein, c'est pas moi. Donc quelqu'un avec un comportement moche et méchant, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, sans porter de jugement. C'est très moche ce qui s'est passé. Euh, prendre le volant <coughs> avec euh, un, petit mes euh, pardon, un petit mélange de, <coughs> de drogue et d'alcool dans le sang pour provoquer le drame que l'on sait. Et effectivement, il est bien passé tout de suite en justice. Voilà. Bon, donc, euh, vous pourrez <coughs> aller revérifier un petit peu si vous voulez. Mais en gros, c'était ça. Quoi. Alors, excusez-moi. <coughs> la dernière fois, c'était Chris Sinclair, il me semble, qui était, euh, voilà, qui était en train de de tout Alors, je quoi. vous fais la seconde partie euh, de la vidéo avec les prévisions de mars. Alors, je m'excuse pour le retard, c'est simplement que je suis tombée malade entre-temps. J'ai chopé le Omicron, ou une de ces innombrables versions, parce qu'il y a je sais pas combien de variants dedans. Mais ce qui fait que je peux vous dire que ça fait trois, trois jours que je reste au lit. Je peux rien faire, je suis crevée. Euh, tout ce qu'on a à faire dans ces cas là c'est dormir et se soigner Alors heureusement moi j'ai des huiles essentielles ça m'aide beaucoup Ça a évité que ça s'aggrave je pense hein. Donc je, ça va quoi ma voix elle est encore un peu cassée mais je me sens quand même beaucoup mieux Et c'est pour ça que j'en profite pour vous faire enfin les prévisions de mars Alors donc vous m'excuserez que ce soit aussi en retard mais j'avais pas prévu le coup Puis en plus je vais vous dire j'étais vraiment déprimée par la disparition de Christophe Jacob Pour une raison que je m'explique pas complètement parce que je le connaissais pas très bien je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un d'important. C'est bizarre. Hein. Je, je pense que c'est parce que c'est euh, un des nôtres, quoi, un des résistants. Euh, on n'est pas si nombreux que ça dans le domaine de la voyance, euh, cartomancie, etc. Euh, Mais euh, et donc forcément, ben, bah, on se serre les coudes, on, on partage le même combat. Et lui, ben, bah, quand même, hein, c'était une sacrée pointure, donc c'est sûr que il laisse un vide et je le ressens. Bon. Espérons qu'il nous aidera de l'autre côté et puis surtout qu'il apportera du réconfort à ses proches. Ok, allez, on va revenir sur le mois de mars. Alors, je sais qu'il y a cette fameuse manifestation du 7, là, ou 8, 9, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça, été... ça va être euh, reconduit, tout ça. On va regarder un petit peu, si vous le voulez bien, si ça va être un succès, si ça va être suivi déjà. Tiens, on va demander avec le tarot que j'aime bien. Alors, c'est un tarot doré, hein, c'est le tarot de euh, Marchiti. Donc, ce n'est pas un tarot, euh, euh, on va dire... Euh donc les interprétations sont un peu différentes de celles que vous connaissez, donc euh, ne m'en veuillez pas si de temps en temps ben, j'interprète différemment de vous, hein, c'est normal. Et donc on va regarder déjà si, alors, donc on va regarder déjà si la journée du 7 mars va être un succès, et puis après on regardera euh, éventuellement ce que ça peut apporter, hein, d'accord bon. je vous avais dit que la, la, le truc des retraites, il allait passer, hein. enfin bon, je suis pas la, je suis pas la seule. Hein. Par contre, je m'étais plantée, j'avais dit 49,3, mais en fait, non, apparemment c'est 47. Hein. Bah, je savais pas que ça existait. Donc, <rire> donc le truc, le, loi, le projet de loi, elle est reparti au Sénat. Euh, pff, si il picole, comme à l'Assemblée nationale, on est bien. Hein. J'ai entendu ça aussi, mais qu'est-ce que c'est que ces gens Je comprends pas que les Français ne soient pas dans la rue euh, pour tous les virer. Je, je ne sais pas, je comprends pas. Donc, ils sont payés à rien faire, euh, à boire, à s'enivrer. Mais ça choque personne, je dois être la seule. Bon, ok. Enfin bref, pas grand espoir qu'au Sénat, il se passe grand-chose non plus. Hein. Mais c'est pas grave. Allons n'allons pas trop vite et je vais vous faire le tirage. Alors, cette fameuse journée du 7 mars, comment va-t-elle être Alors, célébration impératrice, bon, <coughs> sous l'égide du peuple, hein, d'accord Effectivement. C'est une belle carte, l'impératrice. Les valeurs d'humanité, moi, je dirais. Ok, cette journée... Bon, les gens vont se réunir, effectivement, euh, de façon très soudée, j'ai envie de dire, de façon très humaine, pour défendre leurs droits. Effectivement, le monde, bah oui, succès, c'est vrai. Et puis, effectivement, il va y avoir aussi beaucoup de gens qui vont euh, se rallier à cette manifestation, faut cette grève. Hein. Enfin, en face, on a... Alors, en face, c'est les influences. Ça peut être aussi le contre. Euh, J'allais dire, en face, ça peut être le gouvernement. <coughs> mm -hmm. Ouais, possible. Parce que ça, ça peut montrer une pause, tout simplement. Donc, on met en pause. Oui, c'est possible, absolument. Donc, un gouvernement, là, qui, euh, qui doit s'allonger, qui, qui est mal en point, et qui doit euh, partir en pause. Si ça se trouve... Euh ils vont même pas être là. Hein. <rire> si ça se trouve, l'autre, il va repartir, euh, je sais pas où. Enfin, Comme il se balade toujours quand il y a des manifestations, voire des grèves. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas là, Il soit absent. En tout cas, un pouvoir en face, donc euh, absent ou bien mal en point. Ici, on réclame des sous, effectivement, le chevalier de denier. Normalement, ça, c'est les nouvelles financières, mais c'est aussi, moi, je dirais, euh, on part en guerre pour les sous, hein. Et le soleil, bah écoutez, oui, hein, effectivement, ça va bien être une grosse manifestation, enfin, c'est gra grave une manifestation, enfin, je ne sais plus, c est, c est, je ne sais pas exactement, ça va être les deux. Hein. Bon, en tout cas, oui, <rire> succès hein, avec ces deux, deux cartes-là, monde et soleil, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Alors, en tout cas, pour le 7 mars, oui, grosse, grosse, grosse, euh, grosse foule. Alors, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose C'est-à-dire, est-ce que cette loi retraite euh, va être retirée regardez ouais ouais bof <rire> alors bah ben là on a quand même deux cartes bof hein. vous avez ici le voleur c'est une traîtrise hein. ça c'est la carte de celui qui prend tout euh, mais de façon vous voyez euh, sans aucune euh, aucun sentiment pour autrui Il fait des dégâts voilà il fait des dégâts, il affirme sa victoire, il y a des victimes, il s'en fiche, il ramasse le butin, et s'il y en a qui sont blessés dans l'histoire, ça n'a pas d'importance. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que, attention, parce que là, on a un pouvoir en place qui se fiche pas mal de faire des dégâts et de faire des victimes. Et là, vous avez quelqu'un qui est à terre, une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Ça, c'est la meilleure signification de cette carte. Mais c'est aussi, on est à terre. Donc, et là, il y a un changement. Donc, ben, est-ce que ça va changer quelque chose pour la loi retraite Moi, je pense pas. Il y a quand même un changement. Donc, on va regarder. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une entourloupe, là. Il va y avoir une entourloupe. Une traîtrise, vous voyez Parce qu'il y a quand même un triomphe, mais un triomphe fait de façon déshonorante ou déshonorable. Hein. Et là, encore une fois, on est à terre, donc on ne peut plus rien faire. Mais encore une fois, normalement, cette carte-là, c'est une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Alors, on va regarder ce qu'il y a après le changement. Il y a un pouvoir de commandement ici qui est donné. Et on récolte. Bon. Bon. Alors, on récolte, <coughs> on récolte sur l'arbre. <coughs> Excusez-moi, ah je vous avais prévenu. Hein. Alors, il y a une femme qui intervient dans l'histoire. Ah bah les femmes, oui. Alors ils vont, à mon avis, ce qui va se faire, c'est que euh, la euh, la, pardon, le projet ne sera pas retiré en tant que tel, mais je pense qu'il y aura des aménagements, notamment pour les femmes, puisque j'ai une femme qui est sortie. Donc, il va y avoir des petites... Et puis, il y avait le changements ici. Il y aura, ici, <coughs> on remet un petit peu les choses, effectivement. On le... reprend le pouvoir un petit peu. On, on reprend un peu le, le, le bâton de commandement pour refaire les choses. Mais c'est vraiment les femmes. Hein. La... la reine de coupe c'est une femme. Donc, euh... il va y avoir des petits aménagements pour les femmes de façon à ce qu'elles perçoivent un petit peu plus. Ça va être ça, à mon avis. Hein. Voilà. Et les familles aussi. Mais est-ce que la loi va être retirée euh... Il ne faut pas rêver, hein Ben non, vous avez ici le texte de loi, la justice, et vous voyez qui est derrière, hein. toujours le même. Hein. Voilà, alors lui, assisté de son Bruno euh, absence de lumière, là. <rire> oui, je suis malade, mais j'ai quand même l'humour, de l'humour, hein. il en faut. Euh, donc, euh, ministre des Finances, euh, ou de l'économie, enfin bref. Celui qui a fait n'importe quoi en disant que les sanctions allaient affaiblir la Russie. Oui, oui, bien sûr, tu as raison. Bref, referme la parenthèse. Donc, euh, ils vont la faire passer. Hein. Mais il y aura un petit chouïa pour les femmes. Voilà, c'est tout. Voilà, et ils vont réussir. Vous voyez, on, on lève la coupe. Et là, c'est la, la première... Euh, alors, sinistre, je trouve que c'est très bien trouvé. La première sinistre est très, très bien. Ça lui va bien. La première sinistre qui est toute contente. Ici, qui va nous faire encore des petits trucs dans le dos. Alors, par contre, on a quelqu'un... Ouais, attendez, parce que là, il y a quelque chose que l'on quitte, que l'on abandonne, et il y a un contrat. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça Nouveau départ. Ouais, ben bah, non, mais c'est pareil, hein. c'est vraiment, euh, vraiment ça. C'est, en fait, il, il, remet, il reformule ça, euh, il reprennent le texte, il l'améliore un peu, mais il passe, hein. il passe. Et la prêtresse, c'est encore le côté féminin. Hein. Ça peut même être par rapport, euh, éventuellement, aux femmes qui ont des enfants, vous voyez parce qu'il y a la lune. Et puis là, on avait la femme. Bon, bah c'est tout. Hein. Moi, je ne vois pas euh, qu'ils abandonnent euh, leur, euh, leur projet. Non. Pour moi, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Alors, comment ça va continuer Parce que les gens, ils ne vont pas se contenter de ça, à mon avis. Donc, on va, on va essayer de voir un petit peu. Comment vont réagir les gens, effectivement si ils vont finalement recontinuer par la suite euh, dans les grèves ou ce genre de choses. Alors, évidemment, c'est pas vraiment le mois de mars, là, parce que euh, peut-être que ça peut continuer. Mais moi, je veux savoir déjà comment est-ce que les gens vont réagir. Si, effectivement, mon tirage est juste et si s'ils se contentent simplement de faire des petits aménagements pour les femmes. J'aimerais avoir la, la réaction des gens. Alors, il y a un cœur. Et ah, les gens, ils y croient, hein. Les gens, ils y croient. Hein. Ouais. Les gens, ils sont pleins d'espoir dans cette histoire. Hein. Ils sont pleins, pleins d'espoir. Ouais. Attendez, excusez-moi. Je vais prendre mon mouchoir deux secondes. Ouais, ils sont pleins, pleins d'espoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc euh, par la suite alors, je, dis pas si, si, euh, je, je ne dis pas si le projet passe ou pas. Là, je vais simplement voir par la suite comment vont être les gens. Hein, si on vont être satisfaits, si on vont être en colère. On va, on va voir ce qui sort un petit peu. Alors, il y a un équilibre instable. Il y a un prédateur. Et il y a on cherche la lumière dans les ténèbres. Alors, c'est-à-dire... Comment vont se sentir les gens Les gens vont se sentir sous surveillance. Pourtant, il y a une espèce de décollage de quelque chose. On décolle. Attendez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On décolle, on explore dans les ténèbres. On cherche des réponses dans les étoiles. Et il y a vraiment ici quelque chose qui est très instable. Et qu'est-ce qui décolle alors là, il y a des histoires de surveillance. Ouais. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Hein. De prendre la route. Ouais, non, mais là, je suis plutôt sur les. Je suis encore sur les, les histoires de manifestation. Là, moi, je voudrais regarder après. Ouais, les étincelles, d'accord. Ça, c'est l'enthousiasme. Hein. Ou éventuellement, ça peut aussi dégénérer. L'idée du destin, bon, bah il y aura des choses qui seront certainement imprévu lors de ces euh, grèves manifestations non non je suis encore sur les manifestations là je suis pas encore sur le après là c'est les gens qui se battent pour euh, leur liberté et pour aussi avoir la paix après avoir s'être sali les mains pendant des années donc les gens qui ont travaillé durement Vous voyez qui se battent un petit peu pour euh, leur liberté pour qu'on leur laisse quand même un petit peu d'air pur hein, ou un peu de liberté Ouais, voyez, par contre, ça, ça, ça peut être le après. Qu'est-ce qu'on obtient Rien. Ça, c'est... Euh vous voyez ce que c'est C'est du mal à, à, à vous expliquer cette carte-là parce qu'elle a plein de significations, mais c'est vide, c'est sale, c'est triste, c'est noir, c'est une absence d'espoir pour moi. Moi, je pense que les gens vont être déçus. Là, on est bien après. Hein. On continue de regarder. Ouais, les gens qui observent. Regardez. Alors, il y a quand même une grève ici qui, qui, euh, qui apparaît. Oui. Donc, ça veut dire que, à mon sens, on peut avoir des grèves. S'ils vont, il faut vraiment passer cette loi. C'est-à-dire que si les manifestations le, ne bloquent pas le fameux projet, comme je viens de vous expliquer, il peut y avoir par la suite, effectivement, des grèves. Oui, non, parce que là, j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est exact. Mais il y a des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, quelque chose qui s'épanouit et que l'on ne voit pas. Et qu'est-ce qui s'épanouit le Père le Nord. Attendez, j'essaie de la voir là, c'est pas évident. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas. Et ce que l'on ne voit pas, c'est que de toute façon, les choses étaient courues d'avance. Il y a des tromperies. Il y a des tromperies. Ça veut dire que sous tout, tout ce ramdam là, avec grève, manifestations, etc. Tout ça, c'est prévu. Mais en fait, d'après ce que les jeux me disent, ils savent très bien, là je parle du gouvernement, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que les gens vont réagir euh, comme ça, c'est-à-dire par les grèves, par la colère, par les manifestations. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, parce que tout ça, ça a été euh, voyez, mis en scène, les disputes, euh, les disputes entre les syndics et, et le gouvernement euh, qui ment, tout ça, c'est du fake. C'est des fausses disputes, en fait. C'est de la tromperie. Et en fait, ils savent très bien où est-ce qu'ils vont. Donc oui, il peut y avoir des grèves par la suite, c'est vrai. Mais euh, pour moi, ça ne changera rien. Alors, par contre, ça ne changera rien au niveau du gouvernement qui ment, hein. Par contre, par contre, par contre, ça va dégénérer. Alors, je vous dis pas que c'est en marche. Mais ça va dégénérer avec cette carte-là. Ça veut dire qu'on va avoir encore des gens, vous voyez, cagoulés, je sais pas qui ils sont, qui vont venir mettre le bazar. Alors, peut-être que dedans, il y aura des gens qui, qui font vraiment partie des manifestants. Mais moi, j'ai pas l'impression quand même. Je pense que c'est là, c'est vraiment euh, qu'ils sont là pour mettre le bazar. Pour, euh, pour donner encore euh, une mauvaise image des Français. Bon, ben ça, nous, on le sait. Hein. Il y a des gens comme moi, voyez. Ça, c'est les gens, les clairvoyants, les, les gens qui, euh, qui sont dans la voyance, qui le savent, qui s'y attendent. Alors ça, c'est les questions de nourriture qui ressortent. Pour une façon ou pour une autre. OK. Bon, là, il a rien d'autre à dire. Là, après, il me raconte une autre histoire. là ah, Bon, là, je dis simplement, ça va dégénérer, point. OK, ça s'arrête là. Et là, il me dit, il faut faire preuve de clairvoyance, ici. Et c'est là que l'intuition entre en jeu. Parce que là, il me dit, attention aux questions de nourriture. Bon, ça, ça fait plus longtemps que tout le monde vous le dit. <rire> Moi aussi. Attention aux questions de nourriture. Attention aux questions de chômage. Ouais. Bon, ça aussi, hein, c'est couru d'avance. Et ça va être une crise mondiale. Hein, attendez, hop, dans le sens. Donc, on a un, un, un gros, gros changement au niveau mondial qui arrive là. Parce que on a des problèmes de nourriture et des problèmes de, de travail. Mais c'est euh, mondial ou en tout cas européen. Hein international ouais attention qu'on ne se retrouve plus qu'avec du vent hein et avec le bouton marche arrêt grand reset oui c'est le problème bon alors comment vous dire le <rire> jeu on déballe barré mais c'est pas grave faut pas il faut il faut il faut que vous arrêtiez de vous en faire quand même hein c'est euh, je, ça que je voulais vous faire un live aussi pour vous mettre un peu les choses au point parce que parfois franchement moi j'en ai un peu marre que tout le monde pleurniche franchement oui non il faut pas euh, beaucoup de personnes sont en train de dire ouais quand ça s'arrête quand est-ce qu'ils vont partir quand est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir mais euh, ça marche pas comme ça c'est pour moi ça c'est des pleurnicheries voilà je le dis comme je le pense c'est des pleurnicheries tout simplement parce que on est obligé d'en passer par là. On le sait. Personnellement, ça fait depuis deux ans que, que je vous dis qu'on va rentrer dans la tempête. Mais qu'il faut tenir bon et que de toute façon, c'est écrit. C'est écrit. Il faut qu'on en pense par là, c'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de pleurnicher. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de préparer. Préparer au niveau des énergies. boîte de chauffage, euh, enfin, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, couverture. Chaufferette, enfin bref. Au niveau de l'eau, le, de l'eau, l'eau, l'eau, l'eau, j'insiste, l'eau, je vous en ai déjà parlé, je pense avoir été une des premières à en parler. Ce qui est bien, c'est qu'ensuite plein de personnes en ont parlé aussi, pour sensibiliser, ça c'est bien. On va avoir un problème d'eau. Alors je dis pas que le problème, il est réel, quoique, mais de toute façon, on va avoir des rationnements d'eau. Prévoyez aussi. Et puis, évidemment, la nourriture. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ben, J'ai quand même offert les, les, les événements sur le mois de mars. Alors, je vais vous prendre quoi, moi Moi, je vais vous prendre le Divin Actu, allez. Ou euh, le jeu de Laura, là, où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là Qui fait un bon compliment au Divin Actu aussi. Les deux marchent bien ensemble, je trouve. Euh, si j'arrête trop mon jeu, je trouve où est-ce qu'il est, qu il est où, est qu il est où est qu il se cache. <rire> bon, bah, ben, écoutez, tant pis. Hein. On va prendre le Divin Actu. Oui, donc, il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas avoir peur, voilà, il faut garder confiance, euh, c'est une question de foi. D'ailleurs, je vous ai préparé deux vidéos, avant que je sois malade, je ne les ai pas postées encore, euh, parce que je ne savais pas si ça pouvait vous intéresser ou pas. Donc, euh, je les ai postées, elles sont faites, elles sont faites hein. mais euh, sentez-vous, euh, comment dire, pas obligé, mais si vous voulez être rassuré, si, voilà, si vous voulez être rassuré, moi je vous propose de les regarder, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même. C'est ce qui doit arriver et c'est, à mon sens, ce qui va arriver. D'accord Bon, il y a un chaos qui s'est retourné. Euh, mais d'un autre côté, il y a une porte de sortie. Voilà. C'est euh, très mystique tout ça. Bon, ok, je reviens sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mars alors, que ce soit mondial ou pas, parce que comme j'ai tendance à sortir aussi les événements. Euh, les événements internationaux. Ouais, tiens, qu'est-ce qui s'est retourné là Conflit militaire, oui, bon, ça. Allez, on y va. Alors, euh, pas trop d'événements, parce qu'il ne faut pas que je m'y perde non plus, mais sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir du numérique, non et non. Non, non. Ok. No is no. Pour une raison ou pour une autre. Ok par rapport au numérique, de la triche. Ah ouais, des questions de triche et des questions d'émancipation. Ok. Alors, non à une triche qui serait passée par le numérique ou par le biais des réseaux, peut-être, hein, et qui va provoquer une forte volonté de, de liberté. Ok. Bon. Pour l'instant, je ne sais pas plus. Il faut dire qu'on est tellement manipulé. Depuis trois ans, ou même plus. <rire> Alors, quelques événements sur le mois de mars. Pas trop non plus, parce que je ne veux pas trop m'embrouiller. Hein. Après, ça devient n'importe quoi quand on sort trop de cartes. Il ne faut pas. Alors, on va regarder. Voiture vitesse. Bon, quelque chose qui accélère. Je vais mettre un peu de lumière. Je trouve que... Euh, on voit rien. Voilà. Dispute affrontement. Ouais. Tiens, le, le forum des Davos... Euh, pardon, des dévots. Euh, et le projet, projet ou gestation, d'accord, là, ça vaut le coup d'aller regarder. Alors, sur le mois de mars, qu'est-ce qu'on va avoir sur le mois de mars Sachant qu il est un petit peu entamé, mais vous savez pourquoi. Bon, alors, montagne et difficulté. Alors, on veut accélérer quelque chose, mais on se heurte à des difficultés. Bon, là, on va regarder ce que c'est, hein. je ne sais pas. Alors, l'hiver, on y est encore. Bon, ça, ce serait plutôt le mois de mars, alors, hein. Et il faut rester zen. Bon ben Là, je pas plus d'informations. J'irai chercher un autre jeu après. On nous dit de rester zen. De... Ou alors, il y a des difficultés qui accélèrent. Ah, c'est possible aussi que ce soit ça. Ouais. Ouais, possible. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Dispute, affrontement. Oui, bon, mais ça, c'est bien sorti, par contre, je trouve. Hein. C'est euh, mature, bah, c'est les retraites. Hein. Dispute, affrontement euh, sur les retraites. Oui, d'accord. Le forum des faux dévots, qu'est-ce qu'ils veulent Entreprise équipe réunion. Bon, ils sont encore en train de nous préparer un truc dans le dos, eux, hein, comme d'habitude. Et là, une coupure, <coughs> un projet euh, qui vise à trancher ou qui va être tranché. Bon, on va devoir vraiment recourir un petit peu. Ok. Puis après, j'irai chercher un autre oracle. Ok. Alors. <coughs> ah, mais c'est bien la France, hein. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a des difficultés qui s'accélèrent pour la France. Ouais. À quel niveau Zombies. Oh là là, c'est quoi ça Déshumanisé. Ah oui, j'étais horrifiée de voir que euh, la violence augmente de façon faramineuse en France. Et qu'il y a de plus en plus de disparitions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est tout le temps maintenant, il y a des gens qui disparaissent. De toutes les âges, hein tous les âges, toutes les catégories, il y a des gens qui disparaissent. Voilà. C'est bizarre. Euh, déshumanisé. Moi je, je pense que ce qui s'accélère euh, au niveau des difficultés, c'est que la France devient de moins en moins un pays humain. C'est pas la carte de la violence expressément, mais c'est la carte du manque d'empathie, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un se faire brutaliser dans la rue et ne pas réagir. C'est très, très, très mauvais. Hein Alors, je vous avais fait une vidéo euh, sur les effets de certaines euh, ondes, on va dire, sur le cerveau. Je pense que ceci pourrait expliquer cela. Bon, c'est mon opinion personnelle. En tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas bon et qui s'accélère. D'accord Donc, s'il vous plaît, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou que sais-je, euh, ou même simplement des gens hein, que vous connaissez, euh, qui ont l'habitude de se balader comme ça, tout seul, euh, dites-leur de ne pas le faire. Il faut faire attention. Bon, alors, qu'est-ce qu'on qu qu a ici On a du radioactif. Ah, ben, c'est sympa d'y voir. Pourquoi j'ai zen et radioactif Bon, on a un truc, là. OK. On ira regarder après. Sur les retraites, on a du poison. Ah, bah alors, c'est de mieux en mieux, hein dit, qu'est-ce que tu nous... <rire> qu'est-ce que tu nous fais, là Alors, si ça se trouve, il hmm, y a autre chose qui vient se greffer aux retraites, parce que là, on a le poison, quand même. Vous savez de quoi euh, je parle L'atmosphère... Ah, du poison dans l'atmosphère, ouais. OK, on va laisser le, le, les retraites. À mon avis, c'est que deux cartes. Les disputes sur les retraites, point. Ça s'arrête là, l'histoire. Après, on a du poison dans l'atmosphère, ça, c'est autre chose. Ouais, danger. Alors, soit c'est le, le truc qui s'est passé en Ohio, euh, dont on minimise énormément les effets, mais au, au bout d'un moment, ça va se savoir. Il hein. faut faire attention, hein, parce que vous savez que les vents et tout, euh, ça peut très bien arriver sur l'Europe. Enfin, moi, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, on va en entendre parler. Alors, je vous dis pas que c'est le mois de mars, parce que vous savez le temps. Mais en tout cas, il y a nettement ici un avertissement. Voilà. Bon, ça sort ici. Donc, je vais le mettre sur le côté, pour que, parce que ce n'est pas évident. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on a ici Qu'est-ce qui nous prépare Alors, Union Maléfique, le forum des euh, dévots qui sont en train de se réunir et euh, encore une fois, un couple maléfique. Alors qu'est-ce qu'ils nous préparent Parce qu'ils sont toujours en train de nous préparer des trucs. Hein. Alors, par rapport à l'amour et la confiance, ouais, ça ils n'aiment pas normalement. Un boomerang. Alors, un boomerang, c'est-à-dire, peut-être un peu plus précis là, une brune. Ah, alors attendez, ça c'est peut-être pas mal. Il y a une brune qui va renvoyer un boomerang, et ça c'est plutôt quelqu'un de bien, dans la. Euh, dans, dans la tronche, j'allais dire, d'une union maléfique. Ok, qui ferait partie du forum des dévots. Et un règlement de compte, là. Ah bon? On va regarder ce que c'est. Je pense ce que je suis en train de vous sortir. Par rapport à des choses de luxe ou d'argent. Bien. Bon, ça, c'est encore les scandales financiers, cette histoire. Hein ouais. Il y a encore quelque chose là. Ou alors, c'est quelqu'un à qui on faisait confiance qui va se prendre un, un retour de bâton par rapport à des histoires de luxe. Ah, vous pouvez prendre l'interprétation comme vous voulez. On va voir si je peux en avoir encore une. Et un crash. Oui, non, on va y avoir des histoires d'argent de, là. Il va y avoir des histoires d'argent. Bon, ok. On verra bien de qui il s'agit. En tout cas, il y a une femme Brune, pardon. Et là, bah, sur l'union maléfique, euh, j'ai rien d'autre. On va regarder. Qui fait partie du forum des dévots. Ah, j'ai quand même une protection divine sur eux. Enfin, euh, sur eux. Pour nous, hein. Parce que eux, euh, non. Non. Eux, c'est pas la seule protection-là qu'ils ont. C'en est une autre. Ouais, on a la propa. <coughs> On a la propa, ok. La propa qui fait gant qui fait deux. Et on a les pénuries. Ouais, d'accord. Ok. Donc, euh, le forum des dévots, avec l'aide d'une union maléfique. Alors, l'union maléfique, ça peut être aussi, euh, tout simplement, euh, euh, nos, nos différents pays, avec les étoiles. Hein. Ça peut être ça aussi, une union maléfique. Hein. D'accord qui sont en train de se réunir et de travailler sur quelque chose, et qui sont aussi en relation avec le forum de dévots, comme je l'ai dit, et qui, par le, le biais des médias et de la propa, vont nous parler de pénurie. Oui, mais j'ai quand même une protection divine. Ben, il serait temps, parce que bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur un projet Ah, ça, c'est intéressant. On a un brin qui a en, en projet de faire une coupure, qui est, qui est en projet de faire une coupure. Point. <rire> on va s'arrêter là. Hein. Et alors Alors, foule et concert. Alors, lui, il est attiré par les feux de la rampe. Ah, ben, on sait qui c'est, hein Ouais, et ben, je vais vous dire un truc. C'est que celui que vous adorez, le bien nommé Caligula, lui, il a en projet de partir. Voilà. Il a en projet de partir pour faire autre chose. Alors, Mimi, euh, ça peut être sa, son brimiche. Hein. Ça va bien d'ailleurs. Mimi, brimiche, voilà. Ça peut être d'ailleurs sous la l'instigation la, un peu, le, voilà. Euh, son, son cher et tendre qui le pousse d'ailleurs à faire autre chose. Parce qu'il y en a un là. Vous voyez Mi, mi, mi-homme, mi-femme. Mais il y a bien un projet de faire une coupure. Ouais. Alors, pour aller faire quoi, vous allez me dire Bah, moi, je sais pour aller faire quoi. Vous aussi, quand même. Ouais, donc, cinéma, théâtre. Vous voyez, je vous dis, pour faire son cinéma, continuer à faire son théâtre, être sur les feux de la rampe, exactement comme ça. Bon, c'est ce que c'est, hein. C'est prendre la suite de, de notre chère Ursula qui finit son mandat en 2024. Bah oui. Donc, euh, en plus, projet 9 mois. Donc, ça colle. Hein. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle le est finit. Mais ça n'étonnerait pas que ce soit début 2024. Il vise déjà euh, la suite, lui. Est-ce que c'est ça bah, alors, je suis pas, Oui, je ne suis pas du tout sur le mois de mars, là. Les rats qui quittent le navire. Oui, bon, bah ça. <rire> ouais, bah c'est ça, en fait. Hein. Il a fait couler le bateau et après, hop, il s'en va. Bon... Mais euh, pourquoi est-ce que ça sort là, les USA Ah oui, donc il y a les USA qui le poussent aussi, pourquoi Non, ils non. Ah, les USA vont s'y opposer. D'accord. Bien. OK, bon, petite information en passant. Donc, ce ne sera peut-être pas aussi facile qu'il le pense. Alors, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi. Mais les, les USA ne seront pas d'accord avec son projet. Ne me demandez pas, ça sort comme ça sort. Bien, bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez je regarde <coughs> Même si vous ne pouvez pas me répondre, on peut regarder les histoires de zombies quand même. J'avais dit que j'allais prendre un autre jeu, non Ouais, alors... Euh... Tiens, j'ai un chat qui... Ah, c'est ma minette qui vient me voir. Ah, j'ai retrouvé mon autre jeu. Qu'est-ce qu'il y a, ta faim Oui J'espère qu'elle ne va pas sauter sur la table, parce qu'avec toutes les cartes que j'ai... Oui, Bah ben, attends deux secondes, j'ai presque fini. Hein alors, euh, sur les zombies, là, qu'est-ce qu'on peut dire Parce que ça, c'est quand même euh, grave. Hein. Le social, Internet, réseau social. Ouais, ben, je vous dis, hein, attention aux ondes. Hein. Alors, il faut savoir que euh, les ondes, vous en avez partout. D'où mon petit bracelet. Je vous en avais déjà parlé très, de façon euh, euh, détaillée. <rire> voilà, je ne sais plus dans quelle vidéo. Il euh, y a des petits bracelets comme ça. Alors, le prix, il a dû augmenter depuis le temps que je l'ai acheté. Il est à 19 euros maintenant. Euh, vous pouvez aussi acheter des, des pastilles que vous collez derrière votre smartphone ou sur, que vous collez sur votre boîte Wi-Fi ou autre, qui vous protègent des ondes. Euh, tout ce qui est en relation avec, justement, Internet et tout, Toutes les ondes. Voilà, très mauvais. Et c'est vrai que je vous dis, il hein, y a certainement une influence aussi sur les cerveaux. Et puis, évidemment, il y a les fameuse 5 machins que vous connaissez. Mais il y a aussi les réseaux, les réseaux Internet qui, qui déshumanisent les gens. Moi, j'en suis persuadée. Hein, donc, il y, a, il y a les deux, si vous voulez. Il y a le facteur réseaux sociaux où les gens deviennent de pire en pire, euh, connectés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et ça les rend comme des machines. Parce que je vois que les gamins. Hein, c'est euh, Ils ont du mal à réfléchir. Et ils deviennent assez agressifs. Hein, c'est vrai. Hein. Mais il y a aussi le côté des ondes. Donc ça peut euh, effectivement, voilà, regardez, c'est bien un côté, euh, un côté médical, hein. ouais. Bon, on ne peut pas y faire grand chose, hein, mis à part les petites choses que je vous ai dites, mais si les gens ne se protègent pas contre les ondes. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore là-dessus Ah ben bah, voilà, Il ouais. y a de ça aussi. Les LG, le drapeau arc-en-ciel. Ça va continuer. Hein. Bon, voilà. Donc, euh, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Bon, ben, bah, c'est déjà pas mal. On va regarder un petit peu tout ça. Et puis, de toute façon, je reviendrai vous faire euh, d'autres vidéos. Puisque je pense que mon état va s'améliorer. Euh, si, ici, si, je n'ai pas regardé pourquoi j'ai ça. Radioactif et zen. Mais vous savez, si ça se trouve... Oui, non, c'est pas, pas radioactif, ça. J'allais dire si ça se trouve, c'est en relation avec ça. Non, c'est pas sûr. Pour moi, on va avoir un problème dans l'atmosphère si je fais la catastrophe de l'Ohio. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai autre chose. Il va falloir rester zen. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, les enfants. L'Océanie. Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait un problème radioactivité là-bas Je ne sais pas ce que je vous sors. Sommeil. Hmm. Et ouais, puis, j'avais sorti LGBT juste avant. Donc, euh, je sais pas. Bon, on va arrêter parce qu'après, ça ne va plus rien dire. En tout cas, gardons en tête que si on nous parle de radioactif, il va falloir rester zen. Ça peut très bien... Euh, bon, bah, les enfants, on va laisser de côté. Ça peut très bien, effectivement, euh, être en relation avec, pourquoi pas, certaines îles comme l'Océanie, enfin, certains continents. Je sais pas pourquoi je pensais à l'eau, moi. Ouais, parce qu'il y a de l'eau. De toute façon, tant qu'ils ne auront pas détruit la planète, que ce soit la terre, l'eau ou l'air, ou la nourriture, ils ne seront pas contents, quoi. Et je parle même pas des animaux. C'est... Euh... C'est comme ça. Ok. Alors, vous allez me dire, oui, la protection divine Ouais, la protection divine. Allez, on va regarder. C'est <coughs> bien pour vous. Hein. La protection divine. Ben, faut dire Il faut bien qu'il y en ait une, mais je vous ai dit, hein, pour moi, tout est écrit. Donc, la protection divine, elle, elle est là de toute façon. D'une façon ou d'une autre, elle est là. Manifestation, révolution, ouais. Donc ça, c'est le peuple. Contrôle mental, ouais. On voit ça. Ouais, il ne voudra pas me répondre. Non, protection divine, on, on ne recouvre pas. Par contre, vous voyez, ici, sur les manifestations, il me dit bien qu'il y a un contrôle mental. Donc, tout est déjà joué d'avance. Bon, voilà. OK, bon, c'est encore une longue vidéo. Vous m'excuserez. Donc, je vais poster ça. Donc, voilà, en mars, un peu de tout. Hein. Euh, c'est mitigé. Hein. Je veux pas vraiment de bonnes nouvelles. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle Voilà, oh là. là. Est-ce qu'on va avoir une bonne nouvelle hmm. allez, on va vous en sortir une. Ouais, bonne nouvelle, ça va être toujours au niveau, vous voyez, des vrais médecins qui, eux, se sont... comment dire Se sont placés, placés du côté de la vérité dès le départ, qui, eux, continuent à faire remonter la vérité. Oui, ça continue, ça continue, ça continue. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah bah oui. Alors, sur l'automne, voilà. vous voyez, je ne suis pas sur le mois de mars, là. Hein. Bon. On va peut-être laisser la saison. Nato qui est un... Ah, ce pas une bonne nouvelle non plus, ça. Pourquoi tu me sors le Nato, toi Ah, c'est fou que les deux sortent ensemble, hein. C'est incroyable. Regardez ce que je sors. Je voulais une bonne nouvelle. Tu vas m'en donner une, là, ou pas Ah, ils sont un choix ou un carrefour. Ah, ouais. Alors, attendez... NATO qui sont euh, dirigés par cela, SS, ils sont à un carrefour. Tiens, on va la regarder. Un carrefour par rapport à des histoires de terres agricoles. Ah bon Ok. chaos Oh là là. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit Quand je vous ai dit qu'elle allait sauter sur la table. Si, euh, si, tu veux bien te pousser là Non Attendez, il faut que je la prenne. Non Oh, du ton t'as bien mangé du ton. Et puis tu m'as fait tomber mon téléphone, voilà. Contente, m'a dit elle est contente. Alors, attendez, il y a un truc là. Ou alors, est-ce que c'est... Euh, attendez, parce que KO... Oui, non, mais ça, on sait qu'ils veulent détruire euh, toutes les terres agricoles. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas vraiment une bonne nouvelle ce que tu m'annonces là. Et de l'eau. Ah ouais, encore. Oh là là. Oh là là. Il nous prépare vraiment un truc. Ouais, bah oui, parce que les animaux, évidemment, ils ont besoin d'eau, n'est-ce pas? Donc, ça va être un argument pour nous faire bouffer des insectes. Mais ils sont en train de réfléchir. Ils sont à un carrefour. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils sont à un carrefour? Ah, parce que ça va susciter euh, quand même pas mal de controverses, ouais. Bon, à mon avis, bon bateau océan, c'est aussi des choses qui se mettent en route, hein, mais euh, ils peuvent avoir des problèmes quand même par rapport à leurs projets. De détruire toutes les terres pour l'élevage. Bon, entre toute franchise, moi, l'élevage, je ne suis pas pour, hein, parce que j'aime les animaux. Euh, maintenant, euh, détruire les terres agricoles, euh, c'est pas non plus une bonne idée, hein, parce que euh, on peut faire pousser aussi des légumes. Hein. <rire> Donc, mais là, là euh, ils sont confrontés à un choix. Je sais pas pourquoi. Les éléments, les tempêtes, c'est que il, il va y avoir un problème dans leur projet, là. Il y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Je sais pas exactement ce que c'est. On va ouais, regarder. Foudre. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui va leur tomber dessus. Il, il va y avoir un revers de la médaille par rapport à leur projet de mettre les terres agricoles KO. Voilà. OK? Par rapport notamment à l'élevage. Mais je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si je peux pousser le jeu dans ces retrochements. Activiste. ouais. Ah, il y a des gens qui vont aller manifester, justice, peace, bon donc il euh, y a des gens qui vont leur mettre des bâtons dans les roues et la vérité qui remonte au niveau médical, voilà bon bah j'en ai fini, je vous dis à bientôt, je suis sûre que la semaine prochaine je pourrai enfin vous faire un live, déjà pour vous remercier pour les 25 000 abonnés, hein. euh, je m'attendais pas du tout, et puis après, il y a eu malheureusement le pauvre Christophe Jacob qui nous a quittés. Donc, je n'avais pas trop envie de euh, voilà de, hein, de faire un live de remerciement. c'était si pas très approprié. Et puis ensuite, je suis tombée malade. Euh, mais je ferai mon live, c'est promis. Allez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.